Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 287 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu euh, qui a l'air déjà très vite fait qui s'appelle Underlight euh, et, euh, et puis il me semble qu'on peut jouer avec un contrôleur euh, circle select ouais. circle cross triangle ah, ils ont cru qu'on était sur une Playstation les mecs, hein. tranquille, tranquille. Euh... Et eh ben... Eh ben voilà... J'espère qu'on va... Bon c'est parti, on va... J'espère qu'on va pouvoir y jouer avec... Ah, le... Hop Ah bah ben oui, avec, avec la manette. Je peux tirer des flèches. Je peux taper de l'hache. Ouh. Hop, hop. Ah, je peux pas y aller en fait là haut. Ah. Et eh ben, eh ben c'est pas très très très très joli mais c'est sympa. Oh, putain par contre les contrôles Je sais absolument pas ce que je ramasse you, you. <rire> Yop, yop. Alors, euh, ben alors on est dans un jeu qui est en mode euh, assez vieillot, assez pixelisé Ah hein. oh, putain, hop. Ah oh, ta mère Donc je peux pas monter plus haut que là-haut, vous avez compris hein. On s'est compris, oh putain. Donc c'était un, un ami qui explose. Ok, ok tranquille Ok, est-ce que je peux sauter là oui. Est-ce que je peux sauter là-haut Genre là, non je... Ah putain, oh non, non, non Alors c'est juste incontrôlable hein. Le personnage est juste What the fuck Je sais pas comment faire pour accéder à l'autre côté Tant pis Oh putain. Ok, je suis mort. Voilà, c'est parti. New game. Ok, on recommence. Underlight. Ok, c'est pas le même niveau. C'est des niveaux différents. Bordel de merde. J'ai déjà perdu de la vie, dis donc. Yoho. Mais quel est le but du coup Putain, je perds toute ma vie Ah, ta mère Je sais pas ce que c'était. Hop. 22 grammes, je pense que je suis en train de ramasser de l'or. Je, je comprends pas trop la logique du jeu, même si je vois très bien ce qu'ils on qu ont essayé de faire. Hop, hop, hop. On va essayer de tirer à l'arc, en, en sautant. Non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas là, je tire à l'arc. Non, on peut pas tirer à l'arc en même temps. Ok, voilà, je suis mort. Voilà, c'est reparti. <rire> Alors, ce jeu... J'ai cru euh, que j'avais touché mon micro. Ce jeu a l'air trop trop bien. En fait, vous avez des pièges qui vous tuent. Ça, c'est juste de l'or, quoi. C'est tout, c'est ça le but. C'est récup... Oh, 100 grammes d'or. Genre, ça, là, ça pue, là, sûr. On se dit mais qu'est-ce qu'on va récupérer là-dedans De l'or, toujours de l'or, de l'or. À quoi ça sert À quoi ça sert tout cet or Encore, Y a-t-il des PNJ Y a-t-il une raison à ce jeu on va, essayer de, on va essayer de plus naviguer que s'attarder sur les monstres parce que je, vois, je pense que l'intérêt c'est pas de tuer tous les monstres. Oh putain, oh le salaud. Hop. Yep. Hop. Allez, meurs, meurs, meurs, salaud. Salaud. Salaud. Oh putain, il explose quand il meurt. Truc de ouf, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Mais à quoi je suis en train de jouer vous avez les bestioles, vous avez les bestioles, c'est une sorte de jeu de jeu qui vous fait rager j'ai l'impression. Allez, cassez-vous là. Tiens Ah non merde Non Non Non Nya, Non Ouh. Le but c'est de récupérer de l'or. Pour l'instant c'est tout ce que je... Ah Oh Oh Oh Euh... Euh... euh. Ok Il faut rejoindre le deuxième niveau Ah oh, putain, le niveau d'après, putain tout en gardant sa vie et en récupérant de l'or Ok, donc là ça sert à rien Oh putain Yo, yo. Oui, plein de, plein de monnaie J'espère que dans les coffres il peut pas y avoir des pièges Non, c'est bon par contre c'est ultra dur à contrôler, c'est un truc de ouf, Ah oh, putain, ta race, ta race, j'ai perdu deux fois de la vie, trois fois de la vie, oh, oh les piques comment ça m'a enlevé les trois quarts de ma vie, comment je vais mourir avant d'avoir accédé à la fin de ce fucking level, c'est quelle est la sortie de ce level, Explique. oh putain elle est là. Des risques, ou oh, 500 grammes d'or tout ça pour de l'or oh, niveau 3 niveau 3, j'ai récupéré ma vie et ça c'est bien, et on continue on continue, what the fuck what the fuck, what the fuck, what the fuck, fuck? Ah, j'ai perdu j'ai perdu et eh ben et eh ben c'est bien Allez, c'est reparti maintenant. J'ai compris la logique du jeu. On fait une dernière partie. Et, euh, et puis on s'arrêtera quand j'aurai perdu. Allez, je sens que c'est des niveaux qui sont toujours toujours complètement différents les uns des autres. Je trouve ça vachement bien. Je savais bien qu'il y aurait un piège. Je savais bien que j'allais avoir un piège. Par contre, voilà. Vous vous tapez des pics. Ça fait moins mal. Ça fait plus mal quand vous vous tapez des pics. Enfin, que quand vous avez une bombe qui vous explose dans la tronche. Regardez, j'ai déjà plus de vie. Tout ce que je peux espérer c'est trouver la porte. Oh on s'en fout, je vais pas prendre des risques. Je vais pas me faire exploser pour eux quand même, on est conné. Yo Yo Je m'en balance de la monnaie. Allez là. Où oh, elle est là, la salope. Hop Et c'est parti niveau 2. Allez, on va essayer de retrouver la sortie de ce level-là. J'ai perdu déjà noir de vie rien que là-dessus. Ok, même quand j'essaie... Ah ta ta ta! Ok ok ok c'est pas la peine c'est pas la peine. Où c'est qu'il faut que j'aille Où c'est qu'il faut que j'aille Je me suis, crois que je suis tombé dans un guet-apens. Un guet-apens C'était pas là qu'il faut que j'aille. Putain putain putain putain putain. Put put put put non je vois pas me dire que je suis bloqué là dans dans ce truc là Ah ta ta ta ta, ta. Oh, ça va vite me saouler Ouh ça va vite me saouler ça va vite me saouler Est-ce qu'on peut courir un peu plus rapidement Je peux pas ressortir. Je peux pas repartir. Je peux pas repartir. Ah merde. Résume. Ouais, je... je peux pas m'en aller. Par contre, j'ai vu que je pouvais sauvegarder. Je peux pas repasser par ce putain de chemin. Putain de chemin. Putain de chemin mer euh, main menu j'avais dit que voilà hein. alors comme j'ai dit on va essayer de repartir dans le bon du, du bon pied la porte est forcément en bas on va essayer de la retrouver hop ouais non je vais pas faire exploser ça ça pue les bombes ça pue la bombe à 3 km oh putain qu'est-ce que c'est que ça Maxi-Life, nouvel item qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Hop, la porte est là. Oh, putain, il y a un coffre là. Il y a intérêt à avoir de la monnaie. Oui, il y a de la monnaie. Allez, oh putain Il faut jouer à la fois avec la manette et à la fois avec le clavier, parce qu'en fait, il n'y a pas la touche E sur le clavier, hein, comme vous savez. Euh, sur la manette. Ah, le truc bleu là qui saute en plus, il est invincible. Laisse tomber quoi. Oh, un cœur de plus, trop bien. Ça sert à rien étant donné que quand on touche des pics, on perd 3 milliards de cœurs. Ah, mais je peux passer en dessous des plateformes. Là, il y a intérêt à avoir de la monnaie. Je sais pas quoi ça peut me servir, tous ces temps. Euh, tiens, j'espère que c'est pas une bombe. Non, c'est pas une bombe. Alors, où vais-je Que fais-je Où suis-je Hop Yo Yo Yo Yo Non, c'est pas là Oh Putain, il y a plein de boules Il y a plein de petites boules Plein de petites boules Oh, putain, les boules Elles ont les boules Oh, encore un petit cœur Yo. C'est la fête des petits cœurs, Lyon. j'en ai plein Je suis full de vie Yo Et puis, je suis plein de monnaie aussi Hop, on passe en dessous, on va là, on va là, on va là, hop. Non, ça c'est un piège, ceci est un piège. La caisse, ceci est un piège. Allez, c'est parti, niveau 3. Oh putain, on va essayer de pas mourir trop vite. Ok, et ben voilà. Et ben voilà, j'ai passé tous les ennemis, je suis mort, je suis mort. C'est un jeu dur, très dur. Où faut être patient, recommencer 40 fois. Il y, y avait la sauvegarde, il y avait un moyen de sauvegarder apparemment. Euh, donc euh, donc je pense que c'est quand même du jeu qu'il faut recommencer, mais il y a des sauvegardes, donc c'est vrai qu'on n'a pas obligé de recommencer depuis le début, on hein, peut faire continuer si on a sauvegardé. C'est mieux. En tout cas, la musique est trop bien. Écoutez, écoutez, cette musique est trop bien. Je vais bien bien ça en sonnerie de portable. J'aime bien. En tout cas, ce sera tout pour ce test de Endor Light. Endor Light, Endor Light sur PC. Et on va se dire à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, à partager comme d'habitude. Euh, je vais sûrement avoir euh, mis, parce que j'ai un projet dans ma tête, c'est de mettre euh, le lien de mon profil Steam dans mes, la description de la vidéo. Le lien de la page Facebook de Stage One, parce qu'il y a une page Facebook euh, qui existe depuis bah, depuis le début, en fait, hein, donc c'est-à-dire euh, 3 ans. Euh, je pense que je vais mettre tout ça. Twitter, non, ça sert à rien. Mais euh, ne serait-ce que Steam et Facebook. Facebook, si on a moyen de communiquer. Et Steam, bah, si vous pouvez me suivre dessus. Si... Parce que la plupart des jeux, bah, tous les jeux que, que j'ai pu tester, je les ai fait sur Steam. Hein. Euh, sauf quand ça n'existe pas sur Steam. Mais. Euh... La plupart des jeux, donc, je les ai sur Steam. Et donc, euh, à ce moment-là, vous pourriez me suivre. Des fois, on pourrait même jouer ensemble, si ça vous intéresse. Hein, à des jeux qui sont des fois en multi. Enfin bref. Je m'étale, je m'étale comme de la confiture. Et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, très rapidement. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut